Bonjour à tous, donc, nous allons prier un chapelet des mystères glorieux sur le thème Contempler Marie unie à Jésus glorifié à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet. C'est le deuxième volume aux éditions du Parvis. Et donc nous prions dans la divine volonté de Dieu. Euh, nous prions immergés dans la divine volonté de Dieu. Donc nous demandons au Seigneur d'immerger absolument toutes les âmes passées, présentes et futures dans sa divine volonté, de nous combler de ses bénédictions, de combler tous les âges et tous les lieux de ses de, de grâces de bénédiction, de sanctification, de protection, Accorde tout particulièrement la paix à notre temps, Seigneur, la paix en Europe, en Ukraine, et euh, augmente la foi, la charité, l'espérance euh, dans chacune des âmes passées, présentes et futures. Remplis-nous de toutes les vertus, remplis-nous de, de force, remplis-nous de courage, remplis-nous de tempérance et de prudence, pour que nous puissions faire ta volonté maintenant et à jamais, au nom du Père et du Fils saint esprit, ainsi soit-il. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,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 Saint-Michel-Aquange de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Aquange de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Aquange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, fiat.